Sans l'eau et l'énergie, ainsi que les techniques permettant leur mise en valeur, l'amélioration des conditions de vie de la plupart des sociétés n'aurait pas été possible. À l'échelle de la planète, l'eau douce est inégalement répartie. Elle est abondante dans les régions au climat humide, mais rare dans les régions au climat chaud et sec. À l'intérieur même d'un pays ou d'une ville, tous les habitants n'ont pas également accès à l'eau potable. Les pénuries d'eau touchent ainsi souvent les plus pauvres. L'accès à l'eau potable coûte cher, car il faut la capter, la traiter, la distribuer et ensuite l'assainir. Ce coût peut poser problème pour les pays les plus pauvres. La consommation et la production d'énergie dans le monde ont fortement augmenté depuis les années 1940. La production d'énergie repose majoritairement sur les énergies fossiles, en particulier les hydrocarbures. L'éloignement des foyers de consommation et de production explique l'importance des échanges d'énergie à l'échelle de la planète. Le transport d'énergie, par tankers, oléoduc, par gazier ou gazoduc, fait l'objet de vives tensions à l'échelle internationale. La consommation d'eau douce dans le monde ne cesse d'augmenter depuis 1900 avec la croissance démographique et l'amélioration du niveau de vie. Cette tendance entraîne localement une augmentation des pénuries qui sont parfois source de conflits. La rareté et la hausse de la consommation font naître des tensions. Entre les usagers de l'eau, entre l'agriculture et l'industrie par exemple, entre différentes régions d'un même pays ou alors entre états voisins. Une coopération autour des usages de l'eau au niveau local, régional et international est aujourd'hui indispensable pour garantir à tous un accès à l'eau potable. Les énergies renouvelables, que ce soit le vent, le soleil ou l'eau, sont développées afin de résoudre les problèmes posés par l'épuisement des ressources fossiles. Afin de limiter les coûts et de limiter les effets négatifs sur l'environnement, les états se sont lancés dans des politiques d'économie d'énergie.